Salut la team, j'espère que vous allez euh, très bien. Bienvenue dans cette nouvelle année 2023. C'est un honneur de vous retrouver pour cette autre année qui débute euh, et que je crois débute très bien de votre côté. J'espère que ça vous a trouvé en santé. En tout cas, bonne année à tous et à toutes. Merci hein, de rester abonné sur la chaîne et surtout de regarder ce programme sans oublier de, de liker. Nos différents programmes sur la chaîne. Nous allons dans le processus du masterclass que on a décidé de lancer pour le métier de l'actorat suite aux multiples messages que j'ai dû recevoir sur ma page Facebook des personnes qui me disaient comment devenir acteur et d'autres qui demandaient comment perfectionner son jeu d'acteur. On a donc décidé puisqu'on ne peut pas organiser une science physique, de faire ce masterclass qui pourra vous aider à chaque moment de, de reviser de prendre connaissance de, de, de certains points qui peuvent vous aider dans la construction de, de votre carrière. Nous avons commencé ce programme et nous sommes donc rendus à la quatrième édition. Qu'est-ce qui est plus grand que d'être heureux, d'être en train de partager son expérience avec les autres Alors, aujourd'hui, nous allons parler d'un instrument très important du métier de, de l'actorat. Donc, pour tous ceux qui veulent devenir des acteurs ou encore qui sont des acteurs parce que l'on peut être acteur et ne pas comprendre euh, à quel niveau il y a des éléments euh, clés pour euh, redonner un poids à notre euh, personnage ou à, à nous en tant qu'acteurs. Donc aujourd'hui, nous allons parler d'un instrument, un instrument très important pour toute personne euh, désireuse de devenir acteur ou toute personne désireuse de changer, apporter du nouveau dans, dans, dans son jeu d'acteur. Cet instrument n'est autre que le physique et la voix. Le physique et la voix. Alors, beaucoup vont se demander, qu'est-ce que l'on entend par physique? Vous savez, on dit généralement, je vais commencer par un exemple très très simple. Quand vous rencontrez une fille en route, et que vous l'abordez pour euh, commencer à lui dire ce que vous ressentez pour elle, à lui exprimer votre désir d'être ensemble, c'est parce que vous avez été attiré par une plastique. Vous avez été attiré par une plastique. Tant qu'une plastique n'est pas bien entretenue, ça vous repousse. Ça vous repousse. D'où je parle aujourd'hui du physique que vous deviez présenter. Et ceci incombe un certain nombre de choses, telles que des efforts physiques. Des efforts physiques parce que dans la faisabilité ou dans l'exercice du métier de l'Actorat, vous seriez appelé parfois à incarner certains personnages qui vont vous obliger à vous mettre dans certains exercices physique tel que le sport pour vous permettre de devenir le personnage. Donc, un acteur doit faire régulièrement le sport parce que ça régularise aussi le, le rythme respiratoire. Ça, ça ça permet de travailler sur le souffle aussi. Le le sport vous donne un corps un corps vendable un corps vendable. Vous allez constater que bon tout le monde peut jouer. Tout le monde peut être acteur. Comme je le dis généralement, tout le monde peut être acteur. Mais maintenant, pour prétendre, postuler à plusieurs euh, rôles et être à même de laisser le réalisateur dans un embarras de choix, vous deviez avoir un corps travaillé. Vous deviez avoir un corps travaillé. Donc, chers acteurs, vous qui voulez devenir des acteurs, s'il vous plaît, s'il vous plaît, Donnez-vous un peu de temps pour faire le sport. C'est très important. Donnez-vous du temps pour faire le sport, travailler le physique. Parce que vous seriez appelé parfois, si vous êtes opulent, si vous êtes, euh, je veux dire quoi, si vous êtes costaud, vous voyez, et que vous allez jouer un personnage de quelqu'un. On vous dit par exemple, le film, le personnage que vous allez incarner dans le film voudrait que vous perdez du poids. Et qu'on dise que c'est quelqu'un qui souffre. Il faudrait que quand on vous regarde physiquement, quand la caméra se pose sur vous, qu'il n'y ait pas de réflexion là-dessus. C'est vrai que vous allez. beaucoup vont sortir des, des trucs du genre il euh, y a des personnes qui sont opulentes, qui sont temps et qui souffrent aussi. Mais non, le physique, c'est ce que l'on représente à la télé, ce qu'on compte montrer à la télévision, ce qu'on compte monter à la télévision et à côté de ça nous parlons aussi de cet instrument de cet instrument là très important pour un acteur je dis alors très très important, la voix la voix au cinéma et pour un acteur est un instrument qu'on ne devrait même pas réfléchir avec qu'on ne devrait pas réfléchir avec vous allez voir certaines personnes, certains acteurs professionnels ou qui ont cette habilité-là à changer de voix d'un personnage à un autre. C'est un truc qui ne se donne pas à tout le monde. Ça ne se donne pas à tout le monde. Mais je voudrais commencer juste par dire que, en ce qui concerne la voix, je vais revenir dans. Ce que je vous ai dit à long terme, ce qu'on disait à long terme, croit en soi. Vous deviez faire un exercice personnel qui vous permet de connaître vous-même votre voix. Connaître ce que vous donnez en termes de voix. Vous deviez connaître à quel rythme votre voix s'exécute. Il y a ceux qui parlent lentement, il y a ceux qui parlent rapidement, il y a ceux qui sont... Euh, on appelle ça le juste milieu entre la lenteur et, euh, et la rapidité, qui sont dans ce juste milieu. Il est très important de connaître à quel rythme vous vous exprimez. Parce que vous aurez parfois des scénarios où on a besoin des gens qui parlent très vite. Ou le registre linguistique, pour rendre ce personnage crédible, voudrait que vous ne soyez pas lent ou que vous soyez lent, ou que vous ne soyez pas lent, que vous soyez légèrement pas rapide ni lent, que vous soyez dans le juste milieu. Et vous deviez donc, pour pouvoir épouser ce, cette voix-là, vous deviez déjà connaître à quel niveau vous vous situez dans votre voix, dans votre façon de parler. Moi, par exemple, avec le temps, après, quand j'ai fait cette étude, j'ai constaté que je suis légèrement, je suis lent, je suis légèrement lent. Et tant que je constate cela, je sais que pour être rapide, j'ai besoin d'un certain nombre d'efforts et besoin d'un souffle pour me permettre d'être rapide. Et ce souffle est dépendant du physique dont je faisais allusion, du travail que j'aurais à faire, du travail respiratoire que j'aurais eu à faire. Parce que vous convenez avec moi que quand vous commencez à donner une réplique qui est longue, à un moment, vous avez l'impression de vous étouffer. Vous avez l'impression de vous étouffer. Comme si quelqu'un vous avait mis la main là pour bloquer les narines et, euh, et la bouche. Cela parce que on ne fait pas suffisamment des exercices physiques qui nous permettent d'avoir de pouvoir tenir sur une minute 30 ou peut-être deux minutes en bloquant sa respiration pour pouvoir parler parce que la voix que l'on donne pour qu'elle soit belle il faut que ce soit aussi une voix qui vient du, du ventre donc notre voix est un instrument vraiment incontournable dans le métier et quand je parle de voix je veux dire, si vous voulez jouer, battez-vous à être présent dans votre voix. La présence. Un acteur c'est sa présence. Ça dit quand on regarde, on dit mais celui-ci il est tellement présent dans cette scène qu'on est perdu. Ça c'est l'exercice que vous devez faire. Déjà vous battre à connaître dans quel registre, dans quelle position se situe votre voix et à chaque fois travailler pour être présent dans votre voix. Parce que quand vous donnez un texte, il est possible de savoir si vous doutez de ce que vous voulez dire ou si exactement vous croyez en ce que vous le dites parce que votre voix vous trahit. Ça vous trahit. Ayez de la présence. Quand vous le dites, vous pensez. Vous pensez. Et ceci va aussi avec le caractère ou le personnage que vous allez incarner. C'est pourquoi je disais tout à l'heure, votre voix peut parfois varier. Ça peut varier d'un personnage à un autre. Mais il ne faut pas que la variance soit, genre, vous créez un fossé qui n'existe pas. Parce que croire en soi, le naturel que l'on a, la voix que vous avez, c'est déjà un atout pour vous. Beaucoup vont dire, je vais parler comme tel. Non, ça ne marche pas comme ça. Ne cherchez pas à parler automatiquement comme tel. Non, cherchez à connaître votre voix. Et par la suite, trouvez des petites failles que vous avez dans, les, dans votre voix. Essayez de travailler cette voix. Je connais un acteur camerounais. Tatouan, euh, on le connaît plus sur le nom de Page, de Pajano. Il a joué dans le jugement dernier du réalisateur Elvis euh, Noulem Et il tourne actuellement avec euh, Fingon Tralala. Le papa avec euh, Mengzla, petite Corps. Lui, il est bec. Il est bec, par exemple. Mais il a trouvé des stratégies, des stratagèmes, pour manipuler cette voix de telle en sorte, manipuler son handicap, il, il, il a pris son handicap, il a pris conscience qu'il a un handicap. Et il, il s'est donc donné pour mission de tout faire pour que cet handicap ne prenne pas le dessus sur lui. Il est bête. Quand vous causez avec lui sans être sur, sur un tournage, en plein tournage, vous comprendrez que, vous, vous, vous constatez à l'entente même qu'il est bête. Mais il a trouvé des atouts pour ne pas montrer ça l'écran c'est pourquoi je vous demande de connaître votre voix une fois que vous connaîtrez votre voix vous verrez à quel rythme vous parlez si vous êtes lent si vous êtes rapide ou si vous êtes moins rapide à partir de là vous savez que si vous avez un scénario qui concerne un personnage du type film américain parce que dans les films américains c'est, vous voyez c'est comme si les gens ne respirent pas les gens ne respirent pas et pour des personnes qui sont lent, lentes comme moi, on a tous besoin de faire des exercices physiques, des exercices respiratoires. C'est-à-dire parfois, bomber son ventre, bloquer le souffle et rester, compter. Essayer, c'est diffi difficile, mais avec le temps, ça se fait plus facilement. Je dis bien, vous bombez votre ventre, vous sortez le ventre entièrement. Vous le bombez, vous bloquez la respiration, vous restez. Ça vous permet de travailler aussi au niveau de la respiration. Parce que vous aurez des textes, si vous jouez un, un film comme ce que je vous ai dit dans un registre qui va très vite, vous serez bloqué si vous n'avez pas fait ces exercices euh, euh, physiques dont je vous dis. Donc, connaître votre voix, être confortable. Dans votre voix. Sentez-vous confortable, confortable dans votre voix. Ne vous dites pas que vous avez la voix la plus mauvaise. Non. Votre voix n'est pas mauvaise. Elle n'est pas mauvaise. Votre voix, c'est ça qui vous identifie. C'est vous. Et du moment où votre voix, c'est vous, vous deviez donc, à chaque fois que vous avez un scénario, essayer, même si vous si vous, vous battez et apportez quelques modifications, mais essayez de rester le plus possible naturel dans le rendu de votre voix. Soyez naturel. Vous allez regarder un film ou parfois vous regardez une personne que vous connaissez, mais vous ne la reconnaissez même pas dans ce film. Ça va dans tous les sens. Il y a un thème là qu'on utilise, la personne se met à whatiser. Parce qu'on a dit, on va tourner en film. On se met à whitiser. Aujourd'hui, on a développé un concept du genre, il faut qu'on ait une voix américaine, il faut qu'on parle comme euh, la voix hollywoodienne. Qu'est-ce qu'on appelle voix hollywoodienne au juste? Parce que c'est une question que je me pose. Qu'est-ce qu'on appelle voix hollywoodienne? Et de ce fait, je voudrais aussi dire, vous croyez que si quelqu'un ou quelqu'une a une voix déjà qui passe, qui est acteur comme vous et qui vous fait une formation, vous demande d'avoir sa voix. Parce que c'est la voix américaine. Vous avez presque le même profil ou alors vous avez le même profil ou presque avec cette personne. Il y a un scénario, la personne à côté. Vous croyez qu'on va laisser la personne pour vous appeler vous qui forcez pour devenir cette personne. Mais non non. Votre voix est un instrument important parce que c'est ça qui vous identifie. Vous deviez travailler pour l'améliorer, pour lui donner un poids. Vous deviez travailler pour lui donner un poids. Vous deviez de temps en temps faire des exercices du genre chanter. Vous mettez la musique... Vous chantez à haute voix. Faites cet exercice régulièrement. Vous savez, le film, c'est une note musicale que l'on exécute. L'actora, c'est une note que l'on exécute. Vous jouez, vous êtes en train de chanter. On appelle ça clamer. Vous chantez, vous jouez. Vous deviez être capable de jouer avec votre voix. Et quand vous n'avez pas suffisamment travaillé, ne fournissez pas des efforts qui vont vous détruire. Parce qu'il y a d'autres qui fournissent des efforts parce qu'ils veulent apporter des changements dans leur voix. Ça casse leur voix. Vous voyez souvent quelqu'un a un problème là au niveau de la gorge et la voix a littéralement changé parce que cette personne n'a pas pris le temps de se connaître pour pouvoir faire certaines choses. Et une fois que ça arrive, c'est très compliqué de retrouver sa voix de base. Vous deviez chanter. C'est pourquoi vous verrez certains acteurs, ils prennent le temps d'aller faire du théâtre. C'est pourquoi le théâtre, il est très important. Voilà. Le théâtre pour le métier de l'actorat et surtout pour le travail de la voix est très important. C'est très, mais alors, très important. Parce qu'au théâtre, vous apprenez à vous faire entendre quand vous parlez et... Les textes, vous incarnez plusieurs personnages. Au théâtre, vous incarnez plusieurs personnages qui ont des voix très différentes. Qui ont des voix très différentes. Donc si vous avez la possibilité, je vous conseille de faire le théâtre, de vous enregistrer dans un groupe de théâtre et travailler avec eux. Au fur et à mesure, ça va vous aider dans le travail de la voix. Soyez vraiment présent dans votre voix. Être présent, c'est quoi? Parce que quand je dis être présent, beaucoup vont se demander comment. Être présent, c'est quoi? C'est que quand vous parlez, que l'on sente que vous croyez en ce que vous dites. Vous croyez en ce que vous dites. Vous pensez ce que vous dites. On sent l'âme dans votre voix. Il faut que cette âme-là se fasse ressentir à chaque fois que vous parlez. Et c'est où le physique joue énormément dans le choix de voix qu'on veut adopter. Le physique joue énormément dans le choix de voix qu'on veut adopter. Prenons des exemples. Vous jouez un film où on dit que vous êtes euh, un milliardaire. Les milliardaires, les riches, autant pour moi, parlons de riches. Les riches ont leur façon de parler. Quand il parle, il est tellement calme. Le riche, lui, n'est jamais pressé. quoi. Il a une façon de parler, il n'est jamais pressé. Alors, Mike, tu peux me donner le document là? Il est tellement posé. Il est tellement posé. Maintenant, si on vous dit vous êtes un journaliste, par exemple, vous allez jouer en film ou vous êtes un journaliste, le journaliste, lui, il a un rythme de parole qui est différent d'une autre. Lui, il va prononcer trois mots en une seconde. Là, c'est dans le cadre de la présentation d'un journal. Il a trois mots qu'il présente en une seconde. Mais maintenant, dans la vie réelle, il faut déjà qu'il ait cette possibilité de parler un peu rapidement pour lui permettre d'être à mesure de respecter ces conditions-là. Adaptez votre voix. L'exercice physique, c'est à quel niveau? Par exemple, aujourd'hui, on parle de des Nangamboko, des gars de la rue. Vous voyez un gars de la rue, lui, il a sa façon de parler. Eh gars, moi, je suis pas venu ici, Mais hein? c'est pas le way que les gens souvent là. Vous ne pouvez pas le comparer à un père où on vous dit que vous jouez un film où vous avez, par exemple, grandi dans l'Ouest Cameroun, où les gens, on les identifie par un accent. Vous vous battez, donc, si vous n'avez pas cet accent, à l'apporter dans votre voix, pour apporter quelque chose de nouveau. Et à chaque fois que vous apportez quelque chose dans votre voix, ne faites pas trop, ne faites aussi pas moins. Voilà, par exemple, c'est comme ça. Voici votre voix ici et le saumon, le maximum, c'est en haut. Mais battez-vous à rester entre ce petit quart-là. Quart soit vous êtes ici, soit vous êtes comme ça, mais n'allez jamais comme ça. Sinon, on va voir quelqu'un qui est dans un film. Hey gars, je suis en train de dire que hey. ça ne marche pas. Il faut qu'à chaque fois que vous levez la voix, que vous restez le plus possible naturel pour que l'on puisse vivre avec vous ce que vous traduisez de votre voix. La voix est un instrument très important dans la mesure où vous-même, vous le savez, chez vous, il y a des moments où euh, il y a un film qui est en train de jouer, vous avez le dos donné à la télévision. C'est la voix de quelqu'un qui vous interpelle à vous tourner pour regarder qui parle là à la télévision, qui est en train de parler en ce moment. Et une fois que vous tournez, si après, il y a la voix est saccadée, vous allez zapper pour passer à une autre chose. Et les voix s'utilisent aussi. Vous avez une voix qui est la vôtre, qui est naturelle. Les tonalités, donc, de ces voix s'utilise en fonction des séquences que vous aurez à faire. En fonction des séquences que vous aurez à faire. Vous ne deviez pas rester euh, euh, linéaire le long d'un film. Un film, c'est une action sinusoïdale. Comme on dit souvent, c'est sinusoïdale. Ça dit vous entrez, vous sortez, vous entrez, vous sortez, vous montez, vous descendez, parfois vous êtes constant. C'est ça la manipulation de la voix que vous deviez avoir. Vous pouvez varier les tonalités de votre voix. Mais en sachant en sachant que ça varie en fonction du personnage. Je vous dis toujours ne faites aucun exercice de trop. N'abusez sur aucun exercice. Et à chaque fois, vous deviez croire en vous. Croire en ce que vous faites. Quand je vous demande de suivre des musiques de l'opéra, travailler avec des musiques de l'opéra, essayez avec eux. Parce qu'au fur et à mesure que vous voyez, l'opéra, c'est une balade musicale ou vous croyez que des gens, ils sont en train de s'amuser au fait. Quand tu réussis cela, à travailler avec ça, tu travailles ta voix. Tu travailles ta voix. Donner des colorations vocales. Donner des colorations vocales à vos voix. C'est d'où je parlais de la courbe sinusoidale. Ça veut dire il faut que votre voix ne soit pas linéaire. Genre, vous avez commencé tout calme là, vous finissez calme. Non. Un acteur, on doit sentir l'évolution dans son jeu, que ce soit sur le plan émotionnel, que ce soit sur le plan vocal, que ce soit aussi sur le plan vestimentaire. Ou relationnel aussi. Du moment où vous présentez la même chose du début jusqu'à la fin, pff, ça ne marque aucun esprit. Ça ne marque aucun esprit. Ça ne marque aucun esprit. Sachez que à chaque fois que vous avez l'occasion de jouer dans un film ou que vous aurez l'occasion de jouer dans un film, ce que l'on cherche à présenter dans un film, ce sont des actes vrais ce sont des actes vrais c'est une vie vraie que l'on veut présenter dans un film et dans ce processus notre voix ainsi que le physique que nous reflétons, que nous présentons sont des instruments assez importants je dis bien dans un film on veut montrer la vie réelle. Et comme on parle de vie réelle, notre voix et notre physique sont des éléments ou encore des instruments très importants à prendre au sérieux. Mais alors au sérieux, il y a des gens qui se dénaturent la voix, je ne sais pas, je ne sais pas comment ils se sentent, quand on dit avoir confiance en vous, c'est parler sans avoir doute de ce que vous dites. Du moment où vous changez la voix, une voix que vous ne comprenez même pas vous-même, comment ça résonne dans votre tête, vous êtes en train de vous amuser, vous ne jouez pas. Vous êtes en train de jouer. Vous êtes en train de vous amuser, vous êtes en train de jouer. Et pourtant, votre voix naturelle vous permet, à chaque fois que vous avez un scénario, de vous amuser. Pourquoi Parce que le métier de l'actorat, c'est un amusement perpétuel. Quand on est acteur, on s'amuse. L'actorat, ce pas un métier où on vient stresser, ou on vient douter de soi. L'actorat, c'est la confiance en soi. Et c'est quand tu as cette confiance en soi que tu fais des, des improvisations. Tu vois? Et vous deviez donc comprendre que nous devons pour cet exercice vérifier comment est-ce que nous conduisons nos conversations au quotidien. Comment nous tenons des conversations au quotidien Observez-vous, observez-vous, c'est très important. Parce que dans tout ce que nous allons faire, et c'est d'ailleurs pourquoi je vous dis, chaque fois que, ne sautez pas une vidéo pour aller à ce qui suit, parce que toutes les vidéos auront une certaine corrélation sera une corrélation. Et avec ça, croire en soi est très très important, très très important. Observez-vous pendant les différentes conversations que vous avez. Comment est-ce que vous manipulez ces conversations? Comment vous discutez avec des gens? La façon dont vous discutez avec votre petite ami est différent de comment vous causez avec votre maman avec votre papa ou comment encore vous causez au travail dans un milieu professionnel donc vous deviez étudier faites cet exercice de temps en temps essayez de vous écouter vous même là présentement je vais vous dire je fais cette vidéo mais en même temps j'essaye de de m'écouter comment est-ce que je suis en train de faire cette vidéo, comment est-ce que je parle dans cette vidéo. Restez naturel, tant sur qui vous êtes que sur la voix que vous donnez. Vous pouvez améliorer votre voix, porter des éléments d'amélioration à votre voix, mais ne dénaturez pas votre voix, ne cherchez pas à aller au-delà. Vous verrez parfois certains réalisateurs dire ⁇ Il surjoue ⁇ ou certaines personnes disent « Il surjoue ⁇ Parce que vous voulez faire au-delà de ce que le scénario attend de vous. Donc évitez, ne vous découragez jamais parce que vous croyez que votre voix n'est pas belle comme celle de tel acteur. Non, non, chacun, vous tous qui me regardez en ce moment, vous avez une belle voix. Seulement, vous n'arrivez pas à la contrôler votre voix, vous devez maîtriser votre voix, connaître les limites de ce que vous pouvez donner, si vous avez une voix lente ou si vous avez une voix rapide ou encore moins rapide. Et évitez donc de quand vous avez vous êtes face à un personnage ou quand vous êtes en train de jouer de baisser la tonalité. Parce qu'à un moment, quand on vous dit monter, vous montez trop. Ou à un moment quand on vous dit baisser, vous baissez encore trop. En tout cas, nous allons parler dans une autre vidéo de comment parler fort. Nous allons parler dans une des vidéos de comment parler fort parce que le problème que l'on rencontre aussi parfois c'est que euh, certaines personnes jouent et confondent tout elles confondent tout genre il faut parler fort et ces personnes se mettent seulement à à crier comment parler fort nous allons parler de ça dans une autre vidéo. Travaillez votre voix. Ne vous plaignez pas que vous avez une mauvaise voix ou que la voix de tel autre acteur est meilleure que la vôtre. Non. Chaque personne, comme je le dis toujours, a son identité. Et l'identité de chaque acteur réside au niveau du physique déjà qu'il a, de son profil qu'il a, de la voix qu'il a. Voilà des instruments qui vous identifient et qui vous différencient des autres. Donc, si tu veux changer de voix, tu peux juste apporter une légère modification, pas plus. Pas plus. De peur de dénaturer ta personne. Parce après tout, dans un film, vous défendez aussi votre personne. Celui que vous jouez, c'est un personnage. Mais en même temps, il y a votre personne que vous, dé vous, vous défendez quand vous jouez. Vous restez naturel parce que votre personne est un côté assez positif pour le travail que vous avez à faire. Donc, voilà l'exercice. Voilà ce sur quoi j'ai tenu qu'on parle aujourd'hui du physique, de la voix faites des exercices faites des sports et battez-vous à comprendre votre voix comprendre à quel niveau elle se situe comprenez où se situe votre voix si vous parlez lentement, si vous parlez rapidement ou si vous parlez moins rapidement vous deviez connaître et aussi vous observer c'est un exercice que vous deviez avoir régulièrement dans différents, différentes possibilités de dialogue que vous aurez. En fonction de la personne que vous avez en face de vous, essayez de voir comment vous manipulez votre voix face à cette personne. Parce que comme je vous ai dit, un film, c'est la traduction du réel, même s'il y a un peu de fiction dedans. C'est la traduction parfaite du réel. Et vous convenez avec moi que vous ne pouvez pas être dans le réel si vous entrez dans le surnaturel avec votre voix. Il n'y a pas de voix américaine. Il n'y a pas de voix américaine. Vous pouvez apporter des légères modifications à votre voix en fonction du personnage que vous avez à incarner. Rendez votre voix présente. Mettez-y de la coloration comme si vous étiez à l'opéra. Faites des courbes sinusoidales là. Jouez avec votre voix. Montez, descendez, soyez linéaires avec votre voix. Tant que vous maîtrisez votre voix, quand vous dites quelque chose, ça donne naturellement l'émotion, l'expression faciale qui va avec et l'expression gestuelle qui va avec. Comprenez ce que vous faites, c'est très important. La voix et le physique, des instruments assez, mais alors assez importants pour le métier de l'actorat. Voilà, merci d'avoir Écoutez cette autre vidéo et comme je le dis toujours, commencez par la première vidéo pour ne rien manquer. Peut-être vous avez la tête de tout regarder d'entrée, mais ce que je vous conseille, conseillerais, c'est de regarder une vidéo un jour après l'autre. Ça veut dire aujourd'hui vous regardez une vidéo, demain vous regardez euh, l'autre pour euh, ne pas vous perdre. Je vous invite aussi à vous abonner, à continuer de vous abonner sur, euh, sur la chaîne, de partager nos vidéos, d'inviter les autres à s'abonner, laisser des commentaires, laisser des likes, c'est ça qui nous encourage. Et merci beaucoup de continuer de regarder ce programme, partager avec les autres afin que eux aussi puissent bénéficier. Ils sont nombreux qui ne savent pas où se faire euh, former ou avoir un cours qui peut les aider. Ce fut donc un très grand honneur, une fois de plus, d'être avec vous. Toute l'équipe de MyFrica Entertainment vous souhaite euh, bonne année et vous dit merci de rester scotché sur cette chaîne. Il y a du meilleur qui arrive parce qu'ensemble, on peut faire de très grandes choses. Je suis votre humble serviteur, Laurent Eboué, le fils du peuple. On se revoit la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo où nous parlerons du scénario, de comment ça fonctionne avec le scénario.